Alors, je suis pas guitariste moi en fait le golpé le simple golpé le double le double golpé c'est ce que je viens de faire là juste avant vous savez le golpé sur des accords par exemple comme cela mon mmh. Donc le double golpé, le double golpé, le simple golpé, on tape qu simple on tape qu'une fois. Le double, on tape deux fois. La pince. Alors c'est important quand on fait la pince de bien taper la corde, taper le, taper le, la caisse avec le bout de ses doigts comme ça. Avoir les doigts un peu, quand même, un peu rigides, c'est important. Et de faire cette fameuse pince comme ça. Vous voyez La pince, je monte avec mes doigts. Okay Donc, euh, entraînez-vous déjà à faire cette étape. Alors, il ne faut pas trop amplifier son, son mouvement avec le bras. On reste sur la rosace ici. Là. On ferme la main en tapant simplement euh, le bout de ses doigts. Ça, c'est la première étape pour apprendre le double golpé. La seconde étape, après, ça serait de faire ça. Ok. On tape le pouce sur la. Mais pas trop fort. Hein. Ça fait 1. Ensuite, la quatrième étape, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, quand vous tapez la quatrième fois, votre, votre, le bout des doigts va riper sur les cordes. Ça, ça donne ça. 1, la pince, je remonte, je tape un coup, je tape la deuxième fois en ripant les cordes. Ça donne ça. OK Entraînez-vous déjà ça. Ça. Quand vous maîtrisez bien ce mouvement, 1, 2, 3, 4, on passe au, mouvement, au cinquième mouvement. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous reposez la main sur la rosace en bas. Donc, on est à la cinquième étape du, du golpe qui, qui, qui contient 8 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je, je recommence doucement. 1, la pince. 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez cette sixième étape, on va taper sur les deux dernières étapes. La septième, vous allez voir, c'est assez simple. 1, 2, vous vous rappelez de ça. 1, hein la pince. 2, 3, 4, 5, 6. 7, vous voyez, j'assourdis mes cordes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je pose ma main pour les assourdir, et le huitième, c'est aussi simple que ça, c'est le pouce qui va remonter, en ouvrant la main, on reste bien sur la, au niveau de la rosace, donc quand vous êtes là, et là quand vous êtes comme ça, vous repartez sur un, un, un deuxième cycle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors qu'est-ce que ça donne ça Ça doit normalement donner ça. chose que je ne vous ai pas dit c'est que lorsque vous faites la pince il faut quand même faire vibrer la corde de mi en haut bon ça donne le, le, le motif de départ ok entraînez vous à faire ça il faut bien qu'on entende le toc oui alors moi je le fais pas si bien que ça on devrait entendre ça Là je fais le triple golpe, vous avez vu Le trimélo. Le trimélo, c'est facile. Ce qu'on appelle le trimélo en, en guitare classique. Vous faites un accord, ou même vous pouvez le faire simplement en assourdissant les cordes. Vous entrez d'abord avec deux doigts. Vous mettez le pouce en garde sur la rosace comme ça. La main assez souple. Vous prenez une corde. un peu comme un en basse. Hein. Vous en prenez trois. Après vous prenez plusieurs cordes. Comme le, galop le galopement du cheval. Pour que ça donne ceci. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, ça c'est utilisé aussi pour. Oh ben c'est tout hein, ce que je voulais vous montrer donc euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire le live avec euh, avec euh, le guitariste il faut qu'il me qu me donne son, son planning surtout son sa dispo et euh, je vous promets donc un live avec ce guitariste euh, je vous rappelle que ce guitariste il a joué avec des c'est un guitariste euh, qui habite dans ma région en plus et qui euh, qui donnera quelques conseils pour les débutants et puis qui donnera quelques conseils sur les choix de guitare aussi. Les guitares qu'il a, qu a, qu a exploitées, son avis, enfin, <coughs> globalement, ça sera un live intéressant pour les guitaristes, tout simplement. Voilà, je vous remercie, vous les guitaristes, d'avoir suivi cette vidéo, ou ceux qui euh, aiment la guitare. Et puis euh, je vous donne rendez-vous, euh, donc, pour ce, cette rubrique musique guitare, avec Jeff, qui nous expliquera tout ça. Passez une bonne journée, et à bientôt. Je vous rappelle que la chaîne est atypique. C'est pour ça que vous y voyez de la guitare. Vous y voyez de la guitare, de la musique, vous y voyez de la politique, de, de la science. La science, je suis en train de voir ce que je vais pouvoir faire comme vidéo technique euh, relative à la science, autre que la radio. Je suis en train de peaufiner un petit truc. A bientôt, passez une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo.